Verseau et ascendant Verseau, premier décan dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle vous attend puisque Vénus entre en gémeaux dans le courant de la semaine, le 9 exactement. Donc Vénus va être dans un secteur flatteur, qui va flatter votre image, qui va vous rendre, qui va vous, pas vous rendre, hein, c'est pas à Vénus, mais disons que vous serez plus séduisant que d'habitude ou que vous ferez plus un saut de séduction que d'habitude, et ça marchera, vous plairez, vous plairez à tout le monde, je sais pas, vous dégagerez quelque chose qui sera plein de charme, de spontanéité, euh, euh, on, on vous dira, oh ben t'as rajeuni, qu'est-ce qui se passe, t'as l'air euh, tout euh, hein, euh, tout prime sautier. bon enfin bref, hein, ça vous fera beaucoup de bien, et côté coeur, ben c'est pas mal aussi, hein, c'est plutôt sympathique. Votre partenaire peut vous dire des mots d'amour, peut-être qu'il ou elle n'en dit pas souvent, mais là, ben, vous sentirez que qu'il ou elle se lâche davantage et vous fait part de ses sentiments. Mais de votre côté, soyez également démonstratif hein, de ce côté-là. Deuxième 2e décan euh, du Verseau dans votre horoscope de cette semaine. Bon, il y a un aspect euh, qui n'est pas très bon dans le ciel, mais je ne suis pas sûre qu'il soit euh, totalement euh, mauvais pour vous. Quoique, bon, euh, disons que vous avez Mars qui se trouve dans votre secteur du travail, du quotidien, et Saturne qui va s'opposer depuis le, le Capricorne. Qu'est-ce que ça peut donner? Euh, une difficulté à travailler? Un empêchement? Euh, Peut-être que vous êtes un petit peu patraque, vous n'êtes pas bien dans votre peau, ou... Euh, bon il y a en tout cas quelque chose qui peut vous empêcher d'être euh, à votre niveau euh, habituel. Mais bon, ça va durer quoi? Deux, trois jours! Hein? Et en plus de ça, c'est très possible, comme on est en en période Gémeaux, que ça ne vous concerne pas vous euh, directement. Hein? Euh, ça peut être quelqu'un de proche, euh, euh, qui a des ennuis, vous allez chercher le moyen de l'aider. Euh, euh, bon, disons que c'est pas une semaine vraiment très excitante pour vous, Deuxième décan. Disons que ça reviendra, ça ira beaucoup mieux d'ici quelques jours. <musique> Troisième 3e décan, bah vous n'avez pas beaucoup d'aspects, vous êtes comme tous les autres signe du troisième e décan, il n'y a que le soleil qui arrive donc dans le troisième e décan des Gémeaux, euh, mardi. Mais bon, c'est une bonne configuration hein, pour vous puisque tout ce qui touche aux Gémeaux, vous savez le Gémeaux c'est votre cinquième secteur, c'est un secteur euh, de loisirs, de plaisir, de... Euh, comment dire, on se sent bien dans sa peau, on est... Euh, il y a un côté joyeux quoi dans ce on a envie de rire de s'amuser enfin bref donc le soleil va éclairer tout ça cette capacité que vous avez à avoir de l'humour à vous amuser d'un rien et un petit côté adolescent, hein, ça va vous donner un petit côté adolescent qui sera pas du tout désagréable et qui pourrait d'ailleurs euh, plaire hein, autour de vous. Euh, vous pourriez faire quelques conquêtes hein, si tel est votre désir, mais bon, euh, c'est peut-être pas euh, votre objectif et votre objectif pourrait être aussi de réussir hein, dans votre travail parce qu'il y a euh, dans le secteur 5, il y a une, une volonté d'être le premier. Alors je ne dis pas que vous serez forcément le premier dans ce que vous faites, mais en tout cas vous pourriez progresser, vous pourriez euh, euh, obtenir euh, des faveurs ou euh, des compliments, en tout cas quelque chose qui vous donnera le sentiment d'avoir plus de valeur que vous ne le pensez. La Lune sera en balance mardi et mercredi, ce qui est excellent pour le, les Verseaux, euh, pour tous les Verseaux, hein, parce que c'est un secteur d'évasion, de voyage, de... Euh, comment dire... On se change les idées d'une manière ou d'une autre. Je voulais, On en parle souvent hein, puisque ça, la Lune elle vient en balance une fois par mois, mais chaque fois dans un contexte différent puisque le soleil change de signe hein, tous les mois. Et là, euh, dans un, une période Gémeaux, qui est une période donc de plaisir, de loisirs, etc., euh, d'examen aussi pour certains, hein. euh, donc euh, cette lune en balance bah, va vous permettre de vous détendre, d'oublier un petit peu euh, euh, tout ce que vous pourriez avoir d'un peu lourd à porter, et euh,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 le site du figaro tv magazine, bye bye